C'est la survie, tu vis de la quête infinie du bif Aucune analyse, sans logique, tu crois en ce qu'on dit Tu refuses la critique, aux prises des décennies Tu veux rajeunir, alors que la jeunesse est au fond de soi Crise de l'être prise au piège, tu crèves dans l'indifférence à la soi. Prison dorée, es coincé entre les cloisons Répression imposée, la pupille habituée à l'illusion Alors c'est l'im ou l'âme. libre aux larmes, Crime et cam, cri et canne L'arme dans l'âme, une bas dans le crâne Du plomb dans l'aile, tu te fracasses sur le bit Thume, les pieds enclavés dans le béton et monte l'amertume. La mère la de tu, c'est plus qu'une réalité. Le cœur miné, la tête vidée. L'idée, c'est plus en avoir. C'est le chaos total et personne veut le voir. Sale époque, sombre des dalles, moral gloque, l'ombre s'étale. Mais ne perds pas espoir, car vient le grand soir. Tu vis dans l'apathie, appâté par l'argent et la jalousie s'ensuit. Envahi par la colère, les remords te rongent. Tu songes sans rien faire, tu tombes dans le mensonge. Tu t'égares et c'est gore, c'est la guerre, casse, creuse écart. Regard garre, les écarts. à gare, t'accumuler tard, hardcore, cercle vicieux, vision rouge sang. Un bout de cheat pour t'échapper du ciment. Gloss et paillettes, on juge à travers une glace. Cross et disquette formatées depuis les classes. Un gosse glisse, on chasse, pas de place à l'erreur. Faut que tu t'accoutumes à l'horreur Conditionnement de l'esprit, ingurgite un faux C'est fou, et le plus souvent c'est faux Fille, femme, frère, ne vous laissez pas faire Restez fiers, le genou à terre Mais les yeux rivés sur les étoiles Rêvez pour briser les barrières mentales Un code barre dans le cou, quoi Ne courbe pas les l'échine, ne fléchis pas Voyons, voyons, réfléchis, brise les chaînes, libère-toi